Bonjour à tous. Dans cette séquence, nous allons parler de la possibilité de zoomer et de faire défiler des éléments dans des vues. Dans iOS, on a donc ces gestes. En particulier ça c'est ce qu'on appelle le pitch qui me permet de changer euh, l'échelle d'une euh, image ici. Et puis ça c'est euh, le glisser si vous voulez qui me permet de me promener dans une image qui est trop grande. Ce mécanisme est intégré dans une classe qui s'appelle View qui vous permet de gérer l'échelle et la position d'une image par exemple qui serait trop grande pour être affichée sur l'intégralité de la vue. Vous pouvez évidemment bien sûr le faire à la main, mais je vous recommande vivement l'usage de UI Scratch. Pour cela, on a affaire à un mécanisme dit de délégation. Donc euh, c'est une notion qui est requise et c'est votre premier contact réel puisque j'ai évoqué dans des séquences précédentes la notion de rotation que, en fait, c'est du protocole mais ce n'est pas un protocole explicitement déclaré, tandis que là il est déclaré. Donc c'est un mécanisme crucial sur iOS, on l'a dit, il est énormément utilisé et en particulier pour tout ce qui est carte, interaction du capteur, etc. On va les voir au fur et à mesure. Ici on a une approche qui est simple et en fait, comme je vous l'ai dit, on l'a déjà rencontré mais sous une certaine forme et là on va le rencontrer de manière complètement explicite. Quels sont les principes de la gestion du zoom et du défilement Eh bien vous allez utiliser une entité de UIKit qui est une classe qui s'appelle UIScrollView. Dans laquelle vous allez insérer une vue qui va être concernée par le zoom et le défilement. Donc vous aurez en fait la taille de la vue qui est dedans et vous aurez la taille de la UI Scroll View. Et pour traiter tout ça, il faut que quelque part vous répondiez à un protocole qui s'appelle UI Scroll View Delegate. Alors vous allez reconnaître, la plupart des protocoles, quasiment tous, ils s'appellent quelque chose Delegate. Quasiment, il y a quelques rares exceptions. Et en fait, Qu'est-ce qui vous permet ce protocole Eh bien, plein de choses et pas mal de méthodes, mais il y a, on va voir le minimum qui vous permet d'être opérationnel, puis après vous irez voir dans le fantastic manual. Il permet de définir l'échelle minimale d'affichage et maximale d'affichage. Il permet de définir un délégué, un protocole, il y a tout le temps un délégué, c'est quelqu'un qui va en fait implémenter les méthodes qui vont capturer un ensemble d'événements prédéfinis dans mon protocole. Donc c'est lié à la notion de framework, c'est pas n'importe quelle classe, ça peut être moi, mais ça peut être un autre. C'est-à-dire que je peux parfaitement dire, moi, j'associe lui comme délégué de US Delegate. Donc à ce moment, il faut qu'il dise qu'il respecte le US Delegate et qu'il implémente les méthodes minimales qu'il doivent implémenter pour respecter le protocole. Parce que dans un protocole, vous avez à la fois des méthodes obligatoires et des méthodes optionnelles. Et puis vous allez devoir remplir quelques méthodes. Alors euh, il y en a deux qui sont importantes view for zooming scroll view et scroll view did and zooming scroll view with view at scale et en fait ça c'est les versions en d'objectif C mais on va aussi les voir, leurs petits noms en Swift. Regardons donc ce que fait cette application. Donc, j'ai deux versions, une en Swift et une en Objective-C. On va regarder celle en Swift. L'autre a un comportement rigoureusement identique. Et de toute façon, je vais vous présenter le code des deux. Donc, ici, vous voyez que euh, je joue. Hein, avec les échelles donc je peux voir ici c'est la nébuleuse d'Orion qui sert d'ailleurs de fond aux vidéos de ce cours, je trouve que c'est une image absolument superbe et puis ici vous voyez que ce que je peux faire c'est me déplacer et puis je peux zoomer jusqu'à un certain stade et puis au bout d'un moment je serai arrivé à l'échelle maximale que j'autorise et je ne pourrai plus continuer à zoomer mais je peux toujours continuer à me promener. Regardons le ViewController et en fait force est de constater que par rapport au ViewController que je vous ai donné dans des séquences précédentes, il n'y a absolument pas de changement puisque je envoie tout dans une classe que j'ai appelée ma vue ici avec exactement le même nom mais dont le contenu sera bien évidemment différent. Donc ça c'est le ViewController en Objectif C, ça c'est son pendant en Swift. Bon, Jusqu'à présent il n'y a pas vraiment de surprise. Dans ma vue, regardons ma vue en Objectif C, donc ça c'est l'interface. Là ici je signale qu'elle répond au scroll view Delegate Protocol. Donc je lui dis, voilà, c'est comme ça que je le déclare. Et ça veut dire qu'il attend de moi que j'implémente un certain nombre de méthodes. Donc j'ai ici euh, le initwist donc quelque chose qui est assez classique. Donc j'ai une image view, j'ai une scroll view, et puis donc je vais construire mon image. Alors cette image je l'ai rentrée. J'ai volontairement choisi une grande image. Alors évidemment si l'image est trop grande ça plantouille un peu. J'avais essayé qu'une image qui faisait 18 000 pixels fois 18 000 pixels oh, il avait un peu mal. Mais bon il euh, n'y euh, a pas de souci euh, avec une image de taille raisonnable malgré tout et eh bien mais trop grande pour s'afficher sur euh, l'écran et eh bien il n'y a pas de problème. Donc ici je construis une image puis une image view. Ici, euh, je construis une scroll view euh, et puis je lui affecte une couleur. Je positionne l'échelle maximale, l'échelle minimale d'affichage. Je dis que le délégué c'est moi-même. Encore une fois, ça pourrait être un autre. C'est-à-dire que, en fait, c'est moi-même parce que j'implémente le protocole UI Scroll View Delegate. C'est possible. À ce moment-là, je fais un add view. Je fais un, un. de mon image view dans le Scroll view, je fais un add view sur moi-même de la scroll view. Vous notez que je vais faire des releases de tout le monde, mais pas de mon image. Alors, encore une fois, j'insiste toujours sur la gestion de l'image, on raisonne. Ici, mon image view a été créé avec Alloc init, donc compteur à 1. Scroll view a été créé avec Alloc init, compteur à 1. Et je vois bien ici les releases là. D'accord Par contre, mon image a été créée avec une méthode qui ne contient ni alloc, ni init, ni copie. Donc, dans auto-release, compteur à zéro. Alors, ce n'est pas grave, parce que quand j'ai fait ici le init with image dans mon image view, eh l'image view, elle a pris possession de l'image. C'est parfaitement logique. De même que lorsque j'ai fait ici le add sub view à ces deux niveaux-là, eh bien il y a eu appropriation avec un retain des entités concernées. Donc celle-là je dois faire les releases, l'autre je n'en fais pas. On n'insistera jamais assez là-dessus. Donc je vais pouvoir maintenant implémenter les méthodes requises quand je respecte le protocole UI Delegate sinon ça ne va pas compiler, donc il y en a deux qui sont obligatoires. Celle-ci, alors en fait je dois rendre une UIView. Et en fait je rends là ici tout le temps mon image vue. Vous allez me dire euh, mais pourquoi ça sert à rien ce truc là. Mais en fait je pourrais avoir plusieurs images. Je pourrais euh, en fait interroger la scroll view et en fonction de l'échelle, si l'échelle est grande et que ma vue est petite, ben, j'ai pas besoin de beaucoup de détails, je peux rendre une image qui est différente de lorsque j'ai agrandi et que j'ai besoin de rentrer dans les détails. D'accord Donc ça c'est pour ça que, alors ici j'ai simplifié mon code, je rends tout le temps la même image. Et puis ici euh, scroll view didn't zooming où en fait en gros je vais récupérer un, un certain nombre d'informations et en particulier ce qui m'intéresse c'est l'échelle et bien là euh, vous voyez que je vais faire ici un set zoom scale à l'échelle. Alors on pourrait imaginer qu'on a un mécanisme extérieur qui gère euh, l', disons l'échelle mais dimension par dimension et à ce moment là je pourrais avoir ce code là où je pourrais traiter séparément l'échelle en X et l'échelle en Y. On va voir également ma vue en Swift. Il n'y a toujours pas de surprise. Donc là je construis mon image view, ma scroll view. Ici je positionne les, les zooms minimum, maximum, euh, la couleur de fond, je fais les add sub view, je fais mon init et puis après je m'occupe de tout ce qui euh, nécessite self. Bon j'ai le required init qui est euh, obligatoire et que Xcode m'a construit et puis ici ben, j'implémente les méthodes du UI UIScrollViewDelegate. Donc viewForZooming Vous voyez que la méthode a un nom un petit peu différent mais ce n'est pas atroce à trouver qui a le même comportement et scroll -view zooming qui a le même comportement et ici je vous donne le code quand on gère l'échelle et ici Toujours si je voulais m'amuser à le gérer dimension par dimension, ben, on pourrait comme ça jouer, là ici je joue, avec la largeur seulement. Ben voilà Il n'y a rien de difficile Je vous ai déjà dit que si je veux compresser ou étirer une image, je vais jouer sur la frame, la largeur et la hauteur de la vue incluse dans la UI Scroll View, donc je peux toujours la manipuler comme une vue, c'est ça qui est important. D'accord C'est super simple, c'est gratuit. Donc profitez-en. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.